Si vous demandez pourquoi un client, quelles sont les raisons pour lesquelles un client devrait investir dans vos produits ou services haut de gamme, dans cette vidéo, je vais vous révéler 7 raisons pour lesquelles un client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 Je vous partage cette vidéo simplement parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent cette question en me disant Zico, mais pour quelle raison un client serait motivé à acheter et à investir dans mes produits ou services haut de gamme Et finissent par se dire, bah, si je n'ai pas de bonnes raisons, comment vais-je pouvoir lui communiquer ces raisons Et j'ai créé cette vidéo pour vous montrer et vous partager ces raisons, parce que lorsque vous savez, vous les connaissez, vous êtes vous-même convaincu de ces raisons. Vous pouvez ensuite simplement convaincre votre client, en tout cas le laisser se convaincre, simplement le lui partageant, en expliquant ici, grâce à la transformation et au service que vous allez pouvoir lui offrir, que ce sont des raisons qui sont vraiment très valables. J'ai tourné une autre vidéo dans laquelle je vais vous montrer aussi sept raisons pour lesquelles, ici, vous devriez vous-même ici vendre des produits ou services haut de gamme. Dans celle-ci, je vais vous partager donc ces sept raisons pour lesquelles le client devrait acheter des services haut de gamme. Lorsqu'elle sera publiée, elle sera publique sur le lien, sur le e-commerce info ou quelque part sur cette chaîne. Peut-être qu'au moment où je la tourne celle-ci, l'autre est déjà euh, publique. Donc, regardez attentivement sur cette chaîne YouTube. La première des raisons pour laquelle un client devrait pouvoir investir dans vos produits ou services haut de gamme, c'est parce qu'il reçoit une attention particulière. Et l'attention, ça vaut de l'or. Vous savez, aujourd'hui, si vous avez une expertise importante et que vous pouvez changer la vie ou le business des gens, il y a de nombreuses personnes qui en auront besoin, qui voudront évidemment en profiter et en partager. Au début, vous n'aurez qu'une personne à qui vous pouvez partager cette expertise, et puis une deuxième, et puis 10 et puis 20 et puis il y en aura beaucoup qui voudront votre expertise. Maintenant, vous ne pouvez pas à un moment donné vous démultiplier. Il faut pour ça à un moment choisir et sélectionner les personnes pour lesquelles vous allez investir le plus de temps et le plus d'attention. Et comment faire ce filtre Parce que vous, vous dites « mais moi je ne peux pas les choisir ». Laissez eux-mêmes, laisser les clients eux-mêmes se choisir et se sélectionner. Comment En passant eux-mêmes la barrière du filtre haut de gamme. Donc lorsqu'ils investissent dans vos produits ou services haut de gamme, ils démontrent leur engagement. Ils démontrent cette envie, ce désir de pouvoir transformer leur business. Ils font la moitié du chemin. Et vous, à votre tour, vous pouvez faire l'autre moitié du chemin grâce à votre expertise, vos produits ou services. Lorsque la qualité est là et la profondeur pour le travail, vous avez plus de temps pour aider vos clients à atteindre les résultats qu'ils désirent. C'est de là même de l'attention. C'est le temps que vous avez à disposition pour transformer la vie et le business de vos meilleurs clients. Vous pouvez pour cela aller en profondeur. Et donc le client là il en est ravi parce qu'il reçoit ici une, non seulement une attention particulière, mais cette fois-ci un temps, une qualité de temps pour pouvoir transformer son business et, ou sa vie. Ça donne donc ici une garantie d'avoir des résultats plus importants et c'est une grande, grande qualité, un bel avantage et une raison suffisante pour devoir ici investir dans des produits ou services haut de gamme. Donc, c'est que vous êtes une solution de choix pour votre client. C'est un avantage pour lui de choisir la solution de choix. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent prétendre apporter votre solution, votre expertise, vos produits ou services. Et par le fait même que vous vous positionnez en haut de gamme, vous démontrez déjà au départ que vous êtes une solution de choix. Parce qu'il y a bien une raison pour laquelle votre tarif ou votre produit a un tarif beaucoup plus élevé que les autres. Évidemment, vous pouvez au début faire semblant, mais l'objectif, c'est que ce ne soit pas le semblant qui gagne. C'est la réalité. Donc ne faites pas semblant. Vous devez pour ça investir tout ce que vous avez pour transformer vraiment la vie et le business des gens. Vous savez, quand vous demandez haut de gamme, vous délivrez haut de gamme. Il y a bien une raison pour laquelle, évidemment, quand vous allez dans un, étoile, un, un hôtel 5 étoiles plus, il y a un tarif plus élevé. Il y a bien une raison quand vous voyagez en première classe ou dans un, une certaine compagnie, il y a un tarif qui est différent. Il y a bien une raison pour laquelle, lorsque vous êtes dans un restaurant, sur une table VIP, où il y a un service différent. Et lorsque vous avez ce positionnement... Vous êtes ici une valeur de choix, un choix ici qui est rassurant pour votre meilleur client. Et ça permet comme ça ici de dire « Ok, c'est une bonne raison pour faire en sorte que j'investisse, pour que j'obtienne en retour quelque chose d'extraordinaire. » Quatrième raison, c'est cette expérience. Vivre une expérience particulière et extraordinaire. Et cette expérience, c'est quoi C'est quand vous êtes en contact avec une personne qui peut-être vous inspire ou qui a réussi à atteindre des choses en termes de résultats et de transformations que vous-même rêvez d'atteindre ou vous voulez atteindre, vous pouvez comme ça bénéficier d'une expérience extraordinaire rien que dans le contact et dans la relation. Ça crée chez vous des choses que vous découvrez en vous, que vous auriez peut-être mis du temps, des années avant de révéler. Et simplement ce contact vous permet donc de les révéler, de les faire jaillir, de gagner du temps et prendre l'accélérateur sur votre parcours de transformation. La cinquième raison, c'est que votre client, lorsqu'il investit chez vous, dans le type ici de haut de gamme, vous êtes dans un mode « servir » et non « se servir ». C'est une grande différence parce qu'aujourd'hui, vous savez, sur le marché, il y a énormément de personnes qui proposent des produits ou services dans lesquels il y a de belles promesses. Il y a un beau copywriting, donc une belle vente, un beau marketing. Mais derrière, une fois qu'on vend, on sait que c'est vendu, on n'a pas le temps, l'énergie, l'effort que pour délivrer jusqu'au bout. Même si on l'a dit, on l'a promis, mais le tarif investi est tellement faible qu'on ne peut pas se permettre d'investir tout le temps et l'effort nécessaire pour aller jusqu'au bout du bout. Et le client de l'autre côté qui désire que l'on aille jusqu'au bout du bout et qui nous a fait confiance pour ça, bah se retrouve comme ça à attendre. Et dans le haut de gamme, on est dans une mentalité différente. Servir au lieu de se servir. Et c'est très important parce qu'il y a une confiance qui est donnée lorsque vous investissez dans le haut de gamme et vous allez recevoir en retour une livraison en gamme. Et ça, c'est une vraie différence, un bel avantage à pouvoir ici garder toujours en tête lorsqu'on est dans le haut de gamme. La sixième raison, c'est qu'il n'y a pas de pression de vente. Il y a une tension qui est créée, parce que sans la tension, vous ne sortirez jamais de votre zone de confort et votre client ne sortira jamais de sa zone de confort. Mais il n'y a pas une pression de vente que vous avez besoin d'exercer pour pouvoir vendre des produits ou services haut de gamme. Parce que la personne qui dit oui, votre client qui dit oui, ne vous dit pas oui à vous, elle se dit oui à elle-même. Et si elle ne l'a pas encore compris, eh bien là, c'est pour ça qu'elle perd son doute du temps. Et lorsqu'elle a compris que se dire oui dans un produit ou service haut de gamme, c'est se dire oui à elle-même, vous verrez qu'elle viendra chez vous. C'est une bonne raison à lui expliquer pour qu'elle la comprenne. Grâce à ça, vous verrez que vous n'aurez pas besoin de mettre une pression de vente. Et pour votre client, c'est un bel avantage parce qu'il sait qu'on est dans un cadre où on va vraiment l'écouter. On va pouvoir l'orienter, lui donner des schémas stratégiques, un plan complet qui l'aidera dans sa propre route. Et s'il décide de le faire par lui-même, de prendre plus de temps pour le faire, c'est OK. Et s'ils décident de le faire avec votre aide, grâce à vous, c'est aussi OK. Donc ça, c'est un bel avantage. Et puis, on a un septième avantage. Et ensuite, je vais vous parler du huitième. Et avant de vous parler du huitième, sachez que le huitième, c'est vraiment quelque chose de très puissant. Et je vais vous en parler dans un instant. Tout d'abord, le septième. Le septième, c'est très important. Ce sont les résultats concrets. Grâce à cette approche haut de gamme, vous vous engagez à apporter une, des vrais résultats, des résultats concrets à vos clients. Ce n'est pas de l'information que vous apportez. Vous donnez de la matière. C'est vraiment, on travaille sur des résultats. La promesse que vous délivrez, c'est celle sur laquelle vous allez travailler. Bien évidemment, est-ce que vous pouvez garantir tous les résultats à tout le monde Non, parce que de l'autre côté, vous ne savez pas si la personne va les appliquer comme il faut. Vous pouvez par contre garantir votre part du travail, garantir que vous allez délivrer, garantir que si toutes les autres, l'autre partie fait ce qu'il faut, vous pouvez arriver à ce résultat-là. Maintenant, vous ne pouvez pas garantir que votre client décidera de se lever ou de ne pas se lever, décidera de l'appliquer ou pas, décidera de s'arrêter ou de continuer. Ça, c'est une part qui lui est réservée. Par contre, de votre côté, vous pouvez apporter cette garantie qu'il y a des résultats concrets. Juste avant de vous partager, la huitième stratégie, le huitième point, le huitième avantage pour votre client, la raison pour laquelle ils devraient investir dans vos produits ou services haut de gamme. Je voudrais vous dire que si vous êtes dans le business de la transformation, dans le coaching, dans le consulting, de la formation, dans les services, business de service et que vous voulez savoir comment développer votre activité, la propulser ou même la lancer, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer pour vous récompenser d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à présent. Vous pouvez participer à une présentation en ligne dans laquelle je vous montre notre business dans les coulisses, je lève le capot sur le modèle de business simplifié que nous utilisons en interne et que nos clients utilisent pour transformer de parfaits inconnus, donc des visiteurs et pour les transformer en clients haut de gamme participer gratuitement en cliquant sur le « i » comme info si vous êtes sur YouTube ou sur mobile. Le lien est quelque part dans la description. Vous aurez la possibilité de choisir l'horaire qui correspond à vos meilleures disponibilités et pourrez suivre cette présentation depuis le confort de votre ordinateur. Cliquez donc sur le « i » comme info ou quelque part d'ici dans la description. Voici le huitième point qui est essentiel, l'avantage, la raison pour laquelle votre client devrait absolument investir dans vos produits ou services haut de gamme. C'est au-delà même des résultats que vous apportez, c'est une transformation. Il s'agit là d'une transformation que vous apportez à votre client dans le haut de gamme. Et cette transformation, c'est donc un changement, pas simplement en termes de résultats, mais également en termes de personnes. Changement dans la personne, dans la personnalité, dans le caractère et même dans l'identité. On prend ici l'identité gagnante que l'on a au fond de soi, on révèle son identité gagnante. Parce que pour pouvoir vivre un programme haut de gamme, comme celui que nous partageons par exemple, c'est une vraie transformation qui demande de briser certaines croyances, certaines façons de penser, certaines façons de voir le monde pour pouvoir reconstruire, faire de la place sur de nouvelles choses qui permettent véritablement d'apporter une transformation dans sa propre vie. Et je l'ai parlé de ça et je partage ça en huitième lieu parce que c'est une vraie transformation que vous devez pouvoir offrir à vos propres clients et surtout vous devez leur communiquer ça chaque jour. Et de cette manière-là, ils verront, ils comprendront pourquoi Quelles sont les raisons pour lesquelles ils doivent impérativement investir, vous faire confiance dans vos produits ou services haut de gamme Voilà mes passionnés de liberté. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le-moi avec un pouce bleu comme ça. C'est juste au bas de cette vidéo. Cliquez dessus. Pensez à vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, le bouton rouge est juste là, s'abonner. Également, me laisser ici en commentaire. Me dire ici au bas de cette vidéo, quels sont parmi ici les « oui » raisons, quelles sont les raisons pour lesquelles le client investit chez vous, investit dans vos produits ou services haut de gamme. Et puis, s'il y a une autre raison que je n'ai pas mentionnée ici, indiquez-la moi au bas de cette vidéo, j'aurai beaucoup de plaisir à mettre à jour ces contenus pour les partager aux autres passionnés de liberté. Toute mon amitié, pensez donc à partager cette vidéo, à recevoir, à cliquer quelque part sur cette page pour me retrouver dans la présentation en ligne offerte dans laquelle je vous montre le modèle de business complet. Je vous envoie toute mon amitié, mes meilleurs vœux de succès et de liberté, c'est à très bientôt. À tout de suite plutôt de l'autre côté. C'était Zico -Kiax. Merci.